Parler de Lamartine, qui est très très méconnue et dont on a une image certainement un peu surannée, et, et c'est vraiment dommage, j'ai choisi de faire parler en cours d'écriture sa femme Marianne, qui n'est pas du tout connue, et pourtant euh, pour une fois ce n'est pas une potiche, comme souvent à l'époque, et je lui fais raconter euh, son mari, complètement de l'intérieur donc le, le bien sûr le, le, le poète le poète éclatant des méditations d'une modernité inouïe à l'époque mais tous nos poètes en descendent finalement et l'homme l'historien l'homme politique très très très méconnu et pourtant on lui doit un nombre de choses incalculables dont le suffrage universel par exemple et mais aussi euh, l'être intime, L'amoureux de l'islam, euh, l'amoureux des animaux, euh, un homme très simple et d'une élégance totale dans tous les domaines, y compris physique. Mais je pense que peu de personnes l'ont croisé. Parce que quand on pense à la Martine, si on le connaît un petit peu, on pense à Julie Charles, son premier grand amour. Mais on ne pense pas à sa femme et pourtant, contrairement à Chateaubriand ou Victor Hugo, il est resté fidèle à sa femme toute sa vie. Et j'aime aussi beaucoup cette idée, je ne vous le cache pas. J'ai fait beaucoup de recherches sur Marianne et ce qui m'a donné l'idée, c'est que je suis tombée sur un article d'une université américaine. Et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas une potiche. non seulement ce n'était pas une potiche, mais elle aidait son mari à tous les niveaux. Et elle a même parfois tenu la plume à sa place, qui est à mon avis très peu connue et c'était vraiment une, une collaboratrice. C'est mon troisième roman, et à chaque fois, je choisis la fiction pour parler aussi d'histoire, parce que vous savez bien que ce sont les hommes qui lisent l'histoire et les femmes qui lisent des romans, à peu de choses près, hein, en immense majorité, et j'ai pour ambition, depuis le début, de, mettre de raconter l'histoire avec un grand H comme on raconte une histoire. Quel meilleur moyen que de faire parler Marianne Delamartine J'ai toujours aimé la poésie, depuis mon plus jeune âge, et le, le, le, le, le côté poète évidemment m'intéresse, mais le côté euh, homme politique m'intéresse aussi, parce que c'est quelqu'un finalement qui a essayé de réunir les deux France, et qui, qui, qui, ont été, qui a été coupée en deux au moment de la Révolution, et c'est un homme qui avait pour ambition non pas d'être ni de droite ni de gauche, mais et de droite et de gauche. Et ça, je vous assure, c'est merveilleux parce que lui seul a su parler comme personne n'a su parler. En plus, il est excellent à l'oral comme à l'écrit. C'est vraiment un génie français et il est bien trop méconnu.